Bonjour, c'est DJ Mohar. Aujourd'hui, je vais vous présenter le système autonome de chez Denon DJ, le Prime 2. Vous connaissez sûrement le Prime 4. Eh bien, le Prime 2 est une version compacte. Vous retrouverez donc un système de voix autonome avec une entrée auxiliaire. Vous avez deux entrées micro, plusieurs emplacements pour stocker la musique. Vous pouvez la stocker en format USB, SSD et euh, carte SD. Pour le SSD, vous avez une baie de 2 pouces et demi qui est juste en dessous. Vous avez également tout le système d'effet intégré. Et la possibilité sur le devant de commuter ou non le crossfader. Vous avez des jogs identiques au Prime 4. Pareil, des grands faders de pitch des 100 mm. Vous avez également les écrans à l'intérieur des jogs et un écran tactile de 7 pouces. Donc du côté de la table de mixage, si on regarde bien, nous avons le gain, l'équalisation aiguë, médium, low et le système de filtre. Ensuite vous avez les écoutes, les faders et le crossfader commutable ou non sur le, la façade. Partie mixeur, donc on retrouve le système de navigation habituel, les boucles automatiques, le sensor en activant ou pas le reverse, la partie de navigation, les 8 pas de performance sur lesquels on retrouve les fonctions Hot Cue, Loop, Roll et Slicer. Et ici, la partie où nous avons le Stop Time qui vous permet, quand vous appuyez sur Stop, d'avoir un, un ralenti comme quand on éteint une platine vinyle. ça redescend, vous avez justement le Key Synchro, c'est-à-dire le Time Stretch, la fonction vinyle, bon, c'est-à-dire que... On active ou pas le toucher sur le côté supérieur du plateau. Le pitch band, la fonction shift qui vous permet d'accéder à des, des fonctions secondaires. Et les balades dans les paramètres. Nous avons depuis la mise à jour 1.6, une fonction recherche approfondie. Avec la possibilité de chercher par genre, par artiste, par album, BPM et par clé. Vous pouvez rentrer par exemple un artiste que vous aimez bien. Vous tapez Jay. Et il vous trouve un morceau avec Jay. Ensuite, vous pouvez voir les différents styles disponibles. Par exemple, là, on a uniquement le disco. Voilà. Et ensuite, vous avez la possibilité également de filtrer et de classer par titre, BPM, artiste, clé, la note, la longueur du morceau, l'année de sortie, le dernier ajout, le style musical ou les commentaires. Hop vous avez également la possibilité d'accéder à votre librairie Dropbox. Vous accédez dessus. Toujours important d'avoir un périphérique de stockage en rappel pour que ça fonctionne. Et du coup, vous pouvez vous balader et récupérer vos éléments directement dans vos dossiers Dropbox. Si vous voulez en savoir plus sur la configuration pour euh, l'utilisation de Dropbox, je vous invite à aller voir la vidéo qui a été prévue et enregistrée pour le SC6000, c'est exactement le même réglage. Il faut savoir que vous avez depuis la version 1.6 le preview, donc vous cliquez sur le petit icône et là vous avez la lecture qui se lance. Donc, Dans le Prime 2, elle se lance automatiquement en queue au casque, vous ne l'aurez pas comme ça aux enceintes. C'est un mode qui vous permet justement de pré-écouter un morceau sans avoir à le charger. Et donc, vous pouvez naviguer dans le milieu du morceau, etc. Et quand vous avez terminé, vous cliquez dessus, vous le désactivez, simplement. Dans les versions précédentes, vous aviez uniquement accès aux vues des formes d'ondes de manière verticale. Aujourd'hui, en appuyant sur Shift et View, vous avez accès aux ondes horizontales, ce qui vous permet justement de pouvoir euh, avoir une meilleure vue en termes de, de calage de vos morceaux. Justement, ça vous permet de, de caler ça bien et d'avoir une vue d'ensemble. Donc, du côté des boucles, vous avez aussi la possibilité de mémoriser les boucles. Donc, par exemple, je lance mon morceau. Je fais une première boucle. Elle est mémorisée je, et elle tourne en boucle. Je la désactive. Et puis, je peux activer une nouvelle boucle que je peux enregistrer à la volée. Attention. Et voilà, j'ai activé ma deuxième boucle. Aussi, je peux, en un simple appui sur le pad précédent, avoir la première boucle. Et là la première boucle reprend et je peux renvoyer la seconde qui tournera en boucle par défaut et j'appuie dessus, je la désactive et le morceau pourra continuer à défiler et à n'importe quel moment pendant la lecture du morceau, je peux rappeler la boucle enregistrée, voilà, pareil et voilà. Et voilà, nous avons terminé ce petit tour d'horizon du Prime 2. Et pour terminer, je vous laisse en musique.